Euh, donc moi je me suis même pas présenté, Thomas Simon, euh, donc je reviens à la Tour d'Europe avec Camille, on allait voir euh, une trentaine d'initiatives de démocratie locale euh, en Europe et on a créé une exposition qui est derrière vous que vous pourrez admirer euh, tout à l'heure pendant la petite pause. Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Euh, juste pour préciser, il y a Radio Parleur qui fait aujourd'hui un, un live de cette euh, conférence, donc du coup euh, je demanderai à aux intervenantes et aux intervenants à chaque fois qu'ils prennent la parole de bien se représenter pour qu'on euh, identifie euh, qui parle. Euh, alors c'est super tout ce monde euh, ce soir, on ne s'y attendait pas parce que euh, cette conférence était un peu pour nous aussi l'occasion de faire un vernissage d'une exposition sur les voies de la démocratie, qui retrace un voyage de six mois que euh, Thomas et moi avons entrepris euh, l'année passée sur euh, la démocratie locale en Europe. Notre envie c'était d'aller voir euh, ce qui fait l'Europe, qu'est-ce qui se passe, parce que l'Europe on en entend beaucoup parler, mais toujours un peu de manière négative et économique. Et nous on avait envie d'aller voir s'il n'y avait pas des manières inspirantes de s'organiser venu d'ailleurs, venus de d'Europe. Euh, alors on a commencé par la Belgique et je vais vous retracer ici quelques-unes de nos étapes qui euh, sont retracées dans l'exposition, mais je vais aussi euh, euh, en profiter pour poser des questions que ces étapes nous ont posées parce que la démocratie en fait c'est une grande question euh, et donc on a commencé par Bruxelles, Bruxelles on a, euh, on a rencontré Communat qui est une association qui a la particularité euh, de permettre aux logements vacants aux bâtiments vides de trouver une seconde vie plus citoyenne et de retrouver un peu d'utilité au sein d'une ville où les bâtiments vides sont légions et euh, et voilà. Et donc, du coup, Comuna, c'était euh, ces trois personnes la, au départ, euh, un peu gonflées, qui envoient des messages à de grandes entreprises en leur disant euh, Est-ce que vous pourrez occuper votre bâtiment oui. Et ça a marché. Ça a marché. Aujourd'hui, Comuna gère plus d'une vingtaine de lieux dans tout Bruxelles et elle, elle met ses lieux à disposition de différents collectifs, euh, avec cette idée qui est que. Euh, Bruxelles, c'est une ville mondiale, c'est la capitale de l'Europe, les grandes questions s'y recroisent, mais qu'est-ce que la vie locale à Bruxelles, comment est-ce qu'on réussit à changer, à transformer la ville, une ville dont elle est le monde Et donc du coup, communa, c'est des histoires particulièrement belles, de cantines, collectives, etc., etc. Et on n'était pas d'accord avec Thomas sur est-ce que c'est de la démocratie ou pas. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que la démocratie Est-ce que la démocratie, c'est cette démocratie réelle qui doit hanter chacun des moments de nos vies Ou est-ce que la démocratie, elle se passe une fois tous les cinq ans au réserve élections Et donc du coup, la première question, c'était la question de Bruxelles. Ou jusqu'où va la démocratie Est-ce qu'une euh, association qui fait du squat de bâtiments vides, c'est de la démocratie Et pourquoi pas Et pourquoi pas C'est si la démocratie, ça allait jusque-là. Ensuite, on est parti en Norvège. Et Norvège est censé être le pays le plus démocratique du monde. On s'attendait donc à trouver des dispositifs parmi les plus innovants euh, sur ce qui se fait en matière de démocratie. Et que On a trouvé des choses particulièrement intéressantes, notamment un droit de pétition au niveau local qui permet d'interpeller ses élus vachement plus facilement que ce qu'on connaît en France. Et j'en profite pour mentionner le fait que Grenoble, avec son mécanisme de pétition citoyenne, vient de se voir euh, euh, condamné par le tribunal administratif pour avoir osé mettre en place un mécanisme de pétition à l'échelle locale. Et, et donc, du coup, la, la Norvège, pourquoi est-ce que c'est plus démocratique Et là, on a eu la chance de rencontrer Théane Bervin, élu écologiste à, à la ville de Bergen, qui nous a expliqué, vu qu'elle était française, qu'en Norvège, on a peut-être une conception un peu différente de ce que c'est que la société, et que notamment, il n'est pas incongru de penser que la caissière du coin peut devenir premier ministre. La deuxième question que, du coup, on s'est posée en Norvège, c'était de savoir si c'est les dispositifs ou si c'est pas les fondements démocratiques dans nos sociétés et au hasard, d'égalité qui font qu'une société est plus ou moins démocratique. Et s'il ne faudrait pas oublier, à travers des dispositifs plus ou moins sophistiqués de la démocratie participative, ces grands sujets qui font avant tout euh, la vie en société. Ensuite, on est parti à Berlin, et là, euh, on était à Tempelhof, Tempelhof, qui est ce grand parc qui fait la taille de Monaco et qui est à la place de l'ancien aéroport euh, de Berlin. Un aéroport, très, un parc très particulier puisque ça reste un aéroport avec ses longues de pistes d'atterrissage où on peut faire du vélo, du char à voile, du cerf-volant, du roller et autres activités. Et en fait, ce parc, il est intéressant en lui-même, c'est un ancien aéroport, il a une superficie tout à fait intéressante. Mais surtout, c'est son histoire, c'est comment on est arrivé à classer le temple en parc public. C'est grâce à la mobilisation de citoyens qui ont réussi à créer une loi d'initiative populaire. C'est-à-dire un processus législatif euh, populaire, euh, c'est-à-dire que euh, la constitution du monde allemand permet que les citoyens, en se mobilisant, puissent faire passer une pétition qui est force de loi, sans passer par la représentation. C'est un mécanisme de démocratie directe. Et la particularité d'Apple, c'est qu'ils ont réussi à avoir 700 000 personnes mobilisées. c'est c'est 25%. démocratie directe qui existe dans un pays européen. Et donc, du coup, c'est pas si effrayant que ça, la démocratie directe, ça, ça vaut le coup qu'on qu essaye. Et euh, en plus, des mesures, euh, un, un volume de pétitionnaires complètement incomparables et qui fait un peu mentir pour les pronostics, pronostics euh, un peu pessimistes sur euh, la participation des gens et leur intérêt pour la vie publique locale. Ensuite, on est allé à Prague où là, on a vu pléthore de budgets participatifs. Il nous a rappelé que les dispositifs de démocratie euh, directe, de démocratie locale, et ben, ça voyage bien. Et euh, partout, en fait, dans le monde, du Brésil, euh, à, la, à la République tchèque, en passant par l'Inde, en passant par la Tunisie, en passant par la France, il ben, y a des gens qui essayent, euh, qui ont d'autres voies de la démocratie, voies I E. Ensuite, on est passé en... Croatie. Ensuite, on est passé en Hongrie. Ça a été un peu plus compliqué, là. La Hongrie, en ce moment, c'est pas facile, la Hongrie. Et euh, nous, on est arrivé dans une période un peu particulière où, dans tous les petits villages hongrois, on avait des grandes affiches de réclame politique, avec du 2 mètres sur 1 mètre, très bien, qui détonnait un peu avec le paysage, où c'était la tête de M. Euh, Georges Soros, qui gouverne euh, l'Open Society Foundation, et qui était pris à partie par le gouvernement comme euh, voulant... Euh, Construire la culture chrétienne de la Hongrie, un truc comme ça. Et donc du coup, le gouvernement hongrois, Viktor Orban avait envoyé à chacun de ses administrés un petit questionnaire, donc une consultation publique, euh, demandant en sept points si les gens étaient d'accord avec euh, l'accueil des immigrés au détriment de la culture hongroise, euh, le fait d'octroyer 15 000 euros euh, à des, des immigrés musulmans alors que les pauvres Hongrois n'avaient rien de tout ça. Tout et donc, du coup, l'affiche c'était euh, « Soros qui rira le dernier ». Voilà. Comme quoi, la démocratie, parfois, ou en tout cas, des mécanismes, des dispositifs, peuvent être utilisés à des fonds euh, pas toujours très nets. Bon, après, on est allé à Athènes, ça allait mieux. Athènes, c'est euh, un peu euh, ce qui se développe, ces civiques technologies qui permettent, en fait, de faire euh, des choses qu'on aurait cru folles avant et euh, d'engager des bénévoles pour euh, des grands programmes de la vie, de faire des propositions. Euh, euh, associative, soutenue par la ville, avec des bénévoles, des ressources, enfin, en bref, une grande plateforme qui, en fait, permet de faire un peu d'intelligence collective et de relier les bonnes initiatives. Ensuite, on est, allé à, Rome, et euh... non, on est allé à Rome, non pas, on allé à Rome, on est allé à c'est marrant, je marque Rome. Et ça, je m'étendrai pas trop, parce que j'aurais peur de dire des bêtises, mais en tout cas, on a vu sorte que ce soit reconnu par le pouvoir public qu'il y a d'autres manières euh, de faire de la gestion publique. Et ça, c'était super intéressant. Euh, en fait, ce voyage, ça nous a surtout permis de croiser la question du municipalisme, qui n'était pas une question dont on était familier et euh, je ne me sens toujours pas forcément experte et euh, familière. Donc, du coup, j'attends de cette conférence qu'on en dise un peu plus encore sur le sujet. Et euh, je vous remercie d'être là. là, là, là, là.